Bonjour à tous, déjà 27 personnes connectées, c'est magnifique. Voulez-vous bien me dire, ceux qui sont déjà là, si vous me voyez, si vous m'entendez Et pour ça, utilisez la fenêtre de chat et par la même occasion, dites-moi comment vous allez, comment ça se passe, d'où vous arrivez. Tout nickel, I see you, dit Alexandre, tout nickel, dit Gilles, parfaitement. Pas Adrien Aurélien, Gilles, depuis le temps. Hola, François, que tal Paul, yes, Nicolas, Néla. Bon, c'est magnifique, tout va bien. Euh, je, il est déjà 30, c'est bon, je peux donc officiellement déclarer ce webinaire ouvert et vous souhaiter une magnifique année 2021 euh, que euh, je vous souhaite enthousiaste et lucide, qui sont les deux mots qui, euh, de manière un peu obsessionnelle, accompagnent tout ce que je fais, tout ce que je propose dans euh, les différentes... Euh, euh, formation, webinaire, vidéo, etc., etc. Donc, une année 2021 enthousiaste et lucide. Pour le reste, on verra bien de, ce, de quoi elle sera faite. Mais en ce qui nous concerne et ce qui est en notre pouvoir, voilà ce que moi je vous propose. Euh, J'ai deux demandes à vous faire. Une première, c'est euh, pour démarrer cette année 2021 que vous me disiez soit tout de suite là dans les euh, dans les commentaires, euh, parce que je relirai tout ça bien sûr, comme je le fais à chaque fois à la fin du webinaire. Euh, soit par mail à Aurélien@aurélien-dodé.com que vous me disiez quelles sont les difficultés que vous rencontrez, les sujets sur lesquels vous voulez que je bosse, sur lesquels je voulais que je vous propose euh, du euh, matériel, Voilà que ce soit sous forme de webinaire, d'article, de vidéo, etc. Ça, après, je m'en occupe. Mais moi, vraiment, ce dont j'ai besoin, c'est que vous me disiez ce qui est important pour vous, avec quoi vous, euh, vous, vous démarrez cette année 2021, avec quelle envie sache quelles difficultés. Parfois, on est plus concentré sur ces difficultés que sur ses envies. Donc, voilà, c'est vraiment euh, hyper important pour moi. Il euh, n'y a rien de plus euh, terrifiant, je trouve, que de faire des propositions qui tombent totalement euh, en dehors, euh, hors sujet, euh, dans l'eau. Voilà. Et la deuxième chose euh, que j'ai à vous demander pour euh, bien inaugurer cette année 2021, c'est que sur la bonne, une bonne partie de 2020, on était sur un rythme de webinaire hebdo, euh, visiblement, ça, euh, ça marche pas mal puisque aujourd'hui il y avait, euh, je crois, 80 personnes inscrites. Euh, maintenant, ce que je veux savoir, c'est si pour vous, ce rythme hebdo est ok. Si vous préféreriez plutôt euh, toutes les deux semaines, voire même tous les mois, quel serait le rythme idéal pour vous Là aussi, moi, j'ai décidé de partir sur un rythme hebdo, mais si ça se trouve, il y aurait moyen de faire ça euh, autrement pour vous. Donc, si vous voulez bien me mettre ça dans les commentaires ou par mail à Aurélien, à eh ben vous me rendrez un grand service. Back maintenant, tout euh, euh, le sujet du jour, comment faire pour se vendre, comment savoir se vendre. Alors, c'est un sujet qui, au départ, me paraissait surtout concerner des personnes qui sont en indépendant, comme moi. Euh, mais en même temps, je me suis rendu compte que en repassant toutes les personnes avec qui euh, j'avais pu travailler au cours des années, que ça concerne aussi bien évidemment les salariés qui de temps en temps euh, doivent euh, euh, obtenir une augmentation de salaire, obtenir un nouveau job dans une autre boîte ou bien dans leur boîte. Bref, savoir se vendre, la question de comment est-ce que je fais pour me vendre, c'est une question que j'ai entendue finalement dans à peu près euh, tous les univers où je suis passé. Donc, une fois que ça c'est dit, euh, euh, la première chose, vraiment le, le, le, le cœur de tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est que cette phrase « savoir se vendre » est dramatiquement fausse et dramatiquement piégeuse. Parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière « savoir se vendre », c'est savoir vendre ses compétences ou son travail. Et dans ses compétences, il y a les compétences strictement professionnelles, euh, je sais euh, euh, utiliser Excel, je sais faire un business plan, je sais euh, euh, manager une équipe, des choses comme ça, manager un projet. Et il y a aussi des compétences, bien évidemment, les, toutes les qualités plus humaines du style. Euh, je sais euh, mettre de, une ambiance euh, apaisée dans un groupe, euh, je sais euh, euh, euh, conf, inspirer confiance aux gens, etc., etc. Donc. Je sais communiquer de manière positive parce que euh, je, parle, je tous les mardis euh, à 13h30 je profite de webinaire remarquable. Bref, donc cette histoire de remplacer savoir se vendre par savoir vendre ses compétences, son travail, c'est vraiment la chose avec laquelle je veux que vous repartiez. Pourquoi Parce que derrière savoir se vendre, en fait, il y a un double piège. Le premier piège, c'est que euh, une partie de nous, la partie enfantine chez nous, euh, reste continue à interpréter ce qu'on lui dit mot à mot. Et donc, savoir se vendre, en fait, consiste à visualiser que nous partons dans une relation d'esclavage. Puisque si je me vends tout entier, ben ça signifie donc que je vais devenir esclave de la personne à qui je suis en train de m'adresser ou des gens avec qui je suis en train de négocier. Donc, vous voyez bien qu'instantanément, il y a une partie de nous qui dit « Mais c'est quoi le prix ?» je mets quelle étiquette sur ça? Et puis la deuxième chose, évidemment instantanée, c'est la peur forte voire panique d'à l'idée de se vendre. Je n'ai pas du tout envie de partir en esclavage même si servitude volontaire disait l'autre, c'est moi qui décide de faire ça. Non, c'est absolument déconnant et donc évidemment il y a une partie de nous qui dit never. Donc, premier blocage qui explique que bah ben, on est du mal à y aller quoi. Yes? Deuxième piège, évidemment c'est qu'il y a une identification, cette phrase « savoir se vendre » correspond à une identification probablement préalable, sous-jacente chez nous, entre euh, qui nous sommes, se vend et ce que nous faisons. Par exemple, nos compétences, par exemple, notre travail. Donc, il y a un truc là-dedans qui est euh, euh, grave, parce que ça signifie que euh, lorsque nous, euh, euh, nous rentrons dans une négociation par exemple, pour obtenir une augmentation de salaire, par exemple, pour obtenir un nouveau job ou par exemple, pour obtenir un contrat avec un nouveau client, ben quand nous rentrons dans cette négociation, nous ne sommes pas, euh, nous, nous, ce que nous mettons en jeu, ce n'est pas la valeur d'heure de travail, la valeur de nos compétences, c'est notre valeur propre. Alors, pourquoi est-ce que ce qu'il y a caché derrière, et il y en a probablement un, plusieurs parmi vous qui m'ont déjà entendu faire cette distinction énorme, c'est qu'il y a euh, une confusion l'estime de soi et la confiance en soi l'estime de soi ça correspond à notre valeur en tant qu'être humain en tant que personne et ce que je vous propose en tout cas moi c'est la décision que j'ai prise grâce à euh, la formation que j'ai suivie en analyse transactionnelle euh, la décision que j'ai prise et je vous propose de la prendre parce que je vous promets que c'est un socle extraordinairement puissant la décision que j'ai prise c'est que ma valeur est en tant qu'être humain est à 100% depuis le jour de ma naissance jusqu'au jour de ma mort comme n'importe quelle autre personne à la surface de cette planète quoi que nous fassions en d'autres termes l'estime de soi c'est avoir une estime de soi saine consiste à dire que ma valeur est la même que n'importe quel autre être humain quoi que nous fassions elle ne varie jamais c'est quelque chose D'absolu. Ça va là-dessus, sur la valeur de soi Allez-y sur les, euh, sur les, les commentaires. Hein, bien sûr, vous faites euh, halte au feu, euh, J'ai pas compris, reviens là-dessus, je garde un œil sur les, <rire> le chat. Donc, estime de soi, valeur absolue, on est sur l'être. Ensuite, de l'autre côté, il y a la confiance en soi. C'est là plutôt sur nos comportements, sur ce que nous faisons, nos compétences. Selon un exemple que j'aime bien donner, c'est que l'estime de moi en tant que euh, formateur, pardon, la confiance en moi en tant que formateur est élevée. Ma confiance en, en moi est élevée. En revanche, ma confiance en moi en tant que mécanicien automobile est très faible. La preuve, c'est que dès qu'il m'arrive un moindre truc, je me précipite chez un garagiste Donc, j'estime les compétences en tant que garagiste. En revanche, je ne vais pas lui proposer de venir animer ce webinaire à ma place. C'est clair là-dessus Donc L'estime de soi, c'est ma valeur en tant qu'être humain, 100% absolue. La confiance en soi, c'est la confiance en telle ou telle compétence, en tel ou tel compartiment du jeu dans ma vie. Et bien évidemment, ça varie selon le compartiment. Et puis en plus, même dans un compartiment, ça peut varier d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Ça va, c'est OK ça Donc, euh, quand on va euh, se vendre, en fait... Il y a une confusion qui se joue entre euh, la valeur qu'on accorde à son travail et la valeur qu'on accorde à soi. Ça a des conséquences aussi graves sur euh, l'implication qu'on met dans son travail, l'implication euh, toxique qu'on peut mettre dans son travail, dans l'espoir d'augmenter sa valeur fondamentale aux yeux du reste du monde. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Pour l'instant, je reviens sur cette histoire de venir se vendre. En fait, euh, revenir à... Bien avoir cette différence fondamentale entre l'estime de soi et la confiance en soi nous permet de revenir, d'être ancré sur en fait ce que je viens vendre, c'est mon travail, c'est mes compétences. Il y a un, un exemple parce que je vois il y a quelqu'un, Bruno, qui me propose de, de, de, de, de me demande un exemple. Il y a quelque temps j'ai lu une, une question qui m'a été posée lors d'un workshop que j'avais proposé en décembre. Cette personne que j'appellerai Antoinette. Euh, m'a écrit la chose suivante. « Je suis à mon compte en communication. Quand je sollicite des journalistes pour « guillemets vendre » les idées ou projets des dirigeants que j'accompagne, je ne rencontre pas du tout de difficultés personnelles. En revanche, s'il s'agit de me vendre, moi en tant qu'indépendante, ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais j'éprouve une gêne, voire un désintérêt. » Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous frappe dans cette question Je vous le refais « Je suis à mon compte en communication. Quand je sollicite des journalistes pour vendre les idées ou les projets des dirigeants que j'accompagne, je ne rencontre pas de difficultés. En revanche, s'il s'agit de me vendre, moi, en tant qu'indépendant, ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais j'éprouve une jette pour un désintérêt. » Qu'est-ce qui vous frappe dans cette, dans cette proposition, dans cette question Elle manque d'estime de, de soi. Euh, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un truc qui est euh, qui est. Je suis Antoinette, dit Fabien. Il y a un truc qui est intéressant dans cette phrase, c'est que quand elle parle des autres, elle dit euh, euh, qu'elle veut vendre les idées ou les projets des dirigeants. Et quand elle parle d'elle-même, là, il s'agit de « se vendre »,« me vendre ». Vous voyez la confusion Dans un cas, elle parle de « se vendre », dans le cas, elle parle de « vendre des idées » où elle donne Sarah. Ça. ça va C'est clair, ça Vous voyez la différence Donc, ce qui est génial dans cet exemple, enfin, pourquoi j'ai repris cet, cet exemple qui avait été publié sur la plateforme, donc c'est pour ça que euh, je pouvais le reprendre, ce n'était pas du tout confidentiel euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire, euh, quand je parle de « me vendre », est-ce que je ne fais pas une confusion que je ne ferai pas d'ailleurs quand il s'agit de vendre le travail, les compétences, les idées de quelqu'un Ça va, c'est OK ça Vous voyez la, la, la, la nuance Qui est pas seulement une nuance, qui est vraiment un gouffre qu'il ne faut jamais franchir. Estime de soi, valeur absolue, confiance en soi, valeur relative. Bon, alors maintenant, j'en reviens à la question de revenir à vendre son travail. D'une part, il y a, y a tout un côté technique de vente, euh, savoir vendre, conduire son entretien de vente. C'est vraiment pas ce que je vais aborder aujourd'hui. Pour ça, vous savez que j'anime des formations là-dessus. Euh, on aura probablement l'occasion d'en reposer. Pour ça, faites-moi des demandes. Bon. Moi, je vais plutôt insister sur autre chose aujourd'hui qui est sur euh, la préparation mentale avant d'aller justement euh, pour cet acte de vente. Et la question fondamentale qui est, qu'est-ce que je veux yes. Qu'est-ce que je vaux Ça, on oublie, valeur absolue, je vaux 100%. Qu'est-ce que je veux Et beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que je veux Et là, il va falloir utiliser trois axes. Premier axe, qu'est-ce qui me ferait plaisir ou au contraire, qu'est-ce qui me déplairait Qu'est-ce qui ne serait pas agréable, plaisant pour moi Notion de plaisir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir Qu'est-ce qui me ferait déplaisir Premier axe. Deuxième axe, quelle, est, quelle serait la bonne mesure du travail que je veux mettre dans ce projet et quelle serait la bonne mesure de la rétribution correspondante Troisième axe, qu'est-ce qui est acceptable non acceptable Accrochez bien à vos fauteuils. Quelles sont les règles que je m'engage avec moi-même à respecter pour ceux qui ont déjà entendu parler des états du mois en analyse transactionnelle, ici, on a les trois états du mois. L État du mois enfant qui correspond à, à, à plus à ce qui est de l'ordre de l'émotion, du plaisir, de l'envie. Donc, qu'est-ce qui me ferait envie L'état du mois adulte qui est plus dans l'ICI maintenant et dans le factuel, le chiffré. Donc, quelle est la quantité de travail, le nombre d'heures et la rétribution. Et enfin, il y a l'état du mois parent avec... Par un, par un normatif, avec les règles Quels sont les principes que je m'engage avec moi-même à respecter Qu'est-ce que j'accepterai dans une relation de travail ou pas Vous me suivez jusque-là sur ces trois choses-là Yes Donc, c'est ces trois réflexions que je vous propose de euh, mettre en place avant d'aller euh, voir un euh, manager, une RH ou un client potentiel. Bon. Quand vous reprenez tout ça, vous allez regrouper tout ça dans un contrat que vous allez passer avec vous-même. Un contrat, c'est-à-dire un engagement que je passe avec moi-même. Voilà ce qui me ferait plaisir, voilà ce que je veux. Voilà les, euh, euh, le, le, la quantité et la, le, le chiffre financier qui est un, que, que je lui fais correspondre. Et enfin, voilà les principes que je m'engage à respecter. Je ne prendrai pas n'importe quoi. Je n'accepterai pas de travailler dans un milieu qui n'est pas éthique. Des choses comme ça. Yes. Une fois que j'ai pris ces trois, et donc je m'engage, moi je vous conseille de faire ça pour ceux qui ont euh, euh, cette difficulté entre l'estime de soi et la confiance en soi, je vous conseille de mettre ça par écrit et à la fin de le signer. Une fois qu'on a ça, eh ben derrière, vous allez, avoir, euh, euh, vous allez aller dans l'acte de vente et vous allez en sortir avec un contrat avec le client. Mais le contrat avec le client, vous voyez bien pourquoi il est essentiel qu'il passe après... Le contrat que vous allez passer, que vous avez passé déjà avec vous-même, il n'en est qu'une une suite logique. Et euh, je voudrais vous proposer une définition qui est de deux très grandes transactionnalistes qui s'appellent Muriel James et Dorothy Jongward. Je ne sais pas comment on peut dire ça en américain. Il y a un bouquin magnifique qui s'appelle Born to Win, qui a été traduit en français, mais qui est assez difficile à trouver, né pour gagner. Donc, ce bouquin est fantastique. Et dedans, elle donne la définition d'un contrat. Et elles disent, un contrat est un engagement adulte envers soi-même ou envers quelqu'un d'autre pour mener à bien un changement. Yes Donc, qu'est-ce qui qu qu va se passer une fois que nous aurons fait ce travail ensemble Et derrière, le contrat précise qui sont les partenaires, ce qu'ils vont faire ensemble, quel sera le résultat, l'aboutissement du processus, comment oui. ils sauront qu'ils l'ont atteint et en quoi cela sera bénéfique pour le client et pour le vendeur, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est clair ça Je vous le refais, les cinq conditions d'un contrat, c'est qui sont les partenaires Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble Quel sera le résultat l'aboutissement du processus Comment ils sauront qu'ils l'ont atteint Il va falloir des KPI, comme disent les autres, des indicateurs. Et en quoi cela sera bénéfique pour le client, pour le vendeur Plus vous serez explicite dans ça. Plus vous serez clair et factuel sur tous ces critères, plus du coup ben, vous allez vous, vous protéger d'un acte de vente de moi, mais plutôt hein, vous serez dans un acte de vente de mes compétences, de mon travail. Je vous ai dit pourquoi c'est essentiel. Plus du coup la vente ou non-vente, c'est-à-dire qu'à un moment vous allez dire Bon, ben moi, ouais, on ne trouvera pas d'accord, vous et moi, et c'est OK, tout va bien, restons amis, et j'arrête l'entretien. Le, le, Donc plus le, le, le, tout, le, vous serez clair sur le contrat, plus du coup l'acte de vente ou non-vente sera facile, et plus, évidemment, le processus après sera simple. Est-ce que par rapport à tout ça, euh, je sais que ça fait peut-être pas mal d'infos, euh, <rire> peux-tu mettre dans le bilan les cinq points du contrat euh, Je ne sais pas ce que c'est le bilan, Paul. Quand tu parles de bilan, tu parles de... Euh, peut-être, euh, je vais répondre, en tout cas, euh, toutes les personnes qui sont inscrites, que vous ayez participé ou pas au webinaire, euh, bah, vous aurez le replay. Vous allez recevoir un lien avec le replay. Donc, du coup, euh, bah, il suffira que tu fasses euh, forward jusqu'à là. Qu'est-ce que tu en penses OK. Euh, sinon, euh, vous pouvez retrouver, alors pour, pour tous les gens que tous ces sujets euh, intéressent, je vous conseille, je vous reconseille une fois de plus, le manuel d'analyse transactionnelle. Yann Stewart et Van une Bible, la Bible. Euh, C'est euh, les cinq critères d'un contrat efficace je suis allé les prendre là-dedans. Si la notion de contrat vous intéresse, j'ai ça euh, de documents et de matos euh, autour de la notion de contrat, ça pourrait, euh, euh, voilà, pareil, vous me le dites et on fera un webinaire là-dessus. OK, maintenant que je vous ai dit tout ça, donc je vous, je vous reprécise, hein, attention, le contrat, les cinq critères que je viens de vous donner, vous commencez par le faire avec vous-même. Et ensuite, vous allez euh, négocier et essayer de convaincre votre prospect ou votre manager, ou votre RH, de venir le plus possible sur vos positions. Ça va Bon, questions, remarques, commentaires, euh, c'est parti. Christophe, l'idée, c'est donc de dissocier objectivement pour garder la tête froide. Précise. Est-ce que, Christophe, tu veux me poser ta question en live Car ça, c'est possible grâce à Livestorm. Euh, C'est-à-dire euh, que je te ferai monter sur scène virtuellement et tu pourras poser, expliquer ce que tu veux dire en live. Qu'est-ce que tu en penses tu peux, tu peux dire non. <rire> c'est tout à fait OK. Mais c'est juste que dissocier objectivement pour garder la tête froide, je ne suis pas tout à fait clair sur ce que tu veux. Euh, Distinction très claire entre estime et confiance, mais cela reste pour eux. Si on a une mauvaise estime de soi, il peut s'avérer difficile de vendre ses compétences, même si on est certain qu'on a de vraies compétences dont on ne doute pas. Exact, Raïssa, bien sûr, mais on n'a pas une mauvaise estime de soi. En fait, euh, euh, l'estime de soi, c'est vraiment une décision fondamentale qu'il faut prendre. C'est pour ça que je vous l'ai fait de la manière la plus... Euh, claire et la plus puissante possible, il faut décider que Mère Teresa, pomme et Marc Dutroux, nous avons la même valeur en tant qu'êtres humains. Certaines personnes ont fait des choses extraordinaires dans leur vie, certaines personnes ont fait des choses effroyables, atroces dans leur vie, certaines personnes naviguent comme elles peuvent dans leur vie, conduisent leur vie au mieux. Nous avons tous la même valeur. Ça, c'est l'affirmation de... Euh, l'estime de soi et je vous rappelle que c'est ce qui a marqué dans la déclaration universelle des droits de l'homme tous les hommes naissent libres et égaux en droit ça c'est repris de la plupart des grandes religions ça va là dessus donc allez-y assure euh, ass, affirmez ça haut et fort et derrière euh, euh, euh, la deuxième chose essentielle c'est vraiment de faire cette frontière absolue entre l'estime de soi et la confiance en soi même si on est encore un peu faiblard sur l'estime de soi si on a parfois des, des hauts et des bas, le fait d'avoir mis un trait rouge entre les deux permet de derrière se dire bon, mais que j'arrive à vendre ou pas, que je suis ou pas euh, euh, carré sur euh, euh, le, mon travail ou, ou sur le prix que je veux mettre, etc. Ben, ça ne vient pas jouer sur mon estime de moi. Donc, c'est une double décision, Ryzen. « Valérie, tu veux, s'il te plaît, redonner les références de livres que tu évoques ?» Oui, je, je veux bien. Euh, alors, « Manuel d'analyse transactionnelle »,« Manuel d'analyse transactionnelle »,« Jan Stewart et Van Joins », c'est chez Interédition. Prenez la dernière édition, c'est la mieux. Hein. « Jan Stewart et Van Joins », ça existe bien évidemment en anglais. Pour ceux qui euh, le lisent, c'est toujours beaucoup mieux que de le lire en traduction. Et le deuxième bouquin s'appelle euh, « Naître gagnant » ou « Born to win ». Euh, donc, de Muriel James, Muriel, c'est avec un seul L, Muriel euh, I-L, -E. pardon, James, et Dorothy Jungewald, J-A-N-G-E-W-A-R-D. OK. Euh... Euh, je suis en train de définir, Alors question de Bruno, je suis en train de définir des offres, je suis intéressé par des techniques de vente pour du conseil, des animations créatives et du coaching d'équipe, est-ce possible d'avoir des apports sur ce sujet Oui, c'est possible, je veux bien, euh, mais euh, envoie-moi un mail avec… Euh, précise ta question, parce que là, sinon, on... <rire> c'est vaste. Ok, Bruno euh, Christophe, je n'ai pas, ton... pas eu ta réponse, savoir si tu voulais rentrer sur scène ou pas. Euh, ah si, euh, il est là, j'ai la réponse. Dissocier les compétences objectives, professionnelles, les envies, les enjeux de la demande, point par point, savoir à l'avance les évaluer pour ne pas se perdre dans en l'entretien, ne pas y mettre trop d'émotionnel. Yes, ok euh, surtout ne pas y mettre d'émotionnel euh, euh, comment dire ne pas y mettre le, les mauvaises émotions je m'explique euh, je pense que euh, rester totalement froid comme si nous pouvions totalement déconnecter nos émotions dans un entretien dans une communication quelle qu'elle soit est un mythe, c'est pas possible nous restons euh, des êtres d'émotion en même temps que nous sommes des êtres de raison donc euh, je pense que euh, l'émotion qui est la plus puissante pour arriver à embarquer les personnes qui sont en face de vous, ça restera toujours la joie. C'est pour ça que je vous propose d'être d'abord concentré sur vos envies, quel que soit d'ailleurs l'entretien que vous avez à mener. Yes. Ensuite, au cours de l'entretien, eh il y a peut-être d'autres émotions qui vont apparaître, de la colère, si une personne refuse euh, ou euh, se moque ou critique des principes sur lesquels vous vous êtes engagé avec vous-même. Évidemment, vous allez utiliser cette colère et lui dire « Monsieur ou Madame, ce que vous venez de dire n'est pas OK pour moi. Donc, je vous demande à partir de maintenant de respecter les principes sur lesquels moi, je ne transigerai pas. Par exemple, vous pouvez aussi avoir à un moment une émotion peur parce que euh, vous vous êtes en train de vous dire Mais en fait, ce monsieur, il est en train de. Il euh, euh, y a un danger pour moi là-dedans. Là okay. Il y a un truc là-dedans qui n'est pas OK. J'ai une intuition qu'il y a un danger là-dedans. Et ça sera très utile de contacter avec cette émotion. Et soit de demander de l'aide, soit de vous en aller, de quitter cet entretien, par exemple. Ça va, ça Donc, euh, je dirais que ce n'est pas y mettre trop d'émotionnel, c'est probablement y mettre un, un, un émotionnel qui ne serait plus lié à l'ici et maintenant. Ce serait un émotionnel où on, ferait, on, on, on, on, on, on ramènerait des trucs qui viennent de notre passé ou des trucs qui jouent sur la valeur que j'ai à mes yeux ou aux yeux des figures d'autorité que j'ai encore dans la tête, mes, anciens, mes parents, mes anciens profs, des choses comme ça. Ça va, c'est plus clair, Christophe Yes Ok, cool. Euh, Raissa, je travaille beaucoup dans le sur-mesure en tant que consultant. En, en, comme impossible pour moi de rédiger mon offre noir sur blanc dans un site web. Est-ce un souci si je me contente de ma page LinkedIn et que je ne fais pas de site web Alors la réponse que je peux te faire là-dessus, euh, Raissa, c'est que donc moi je suis indépendant, pas en, en comme comme toi, mais en, en formation, euh, coaching, formation depuis 20 ans. Euh, j'ai posé la question à un moment à un certain nombre de mes clients. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes déjà allé voir mon site web <rire> La réponse, jamais. Aucun. Zéro. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai signé, ne sont jamais allées voir mon site web. Voilà. <rire> Mais je ne dis pas que ce soit une règle universelle. Je peux juste apporter mon retour là-dessus. Euh, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'être clair avec ses principes, avec ses émotions et avec son, ses compétences. Et avec ça, on a, euh, on a de, de quoi faire. Moi, je l'ai vu plein de fois, dit Paul. Ouais, mais on n'a jamais bossé ensemble. <rire> Paul est un cher, cher, cher ami, euh, mais c'est pas un client. <rire> OK, d'autres questions, remarques, commentaires Il nous reste 5 minutes, jeunes gens. 40 personnes sont présentes. La moitié des 80 personnes inscrites. C'est pas beau, ça C'est pas mal, hein, je vous le dis. Pour tous ceux qui font des webinaires, 50% de présents, on est bon Sarah est en train de taper. Sarah, très clair, merci pour moi. Cool, cool. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres commentaires Je remonte un peu dans le, dans le, le chat pour voir si j'ai zappé des trucs. Elle aurait besoin d'être rassurée sur ses compétences. Exact, François, on parlait de l'exemple de d'Antoinette. Mais la seule personne qui pourra vraiment me rassurer sur mes compétences, c'est moi-même. Attention. Pourquoi ne vend elle pas ses idées Exact, bien vu, Christophe. Euh, tadana, pas des différences entre soi et son travail, avait bien remarqué Alexandre. C'est exact. Elle manque de confiance. Elle manque de confiance. Elle manque en fait d'estime, Nella. Plutôt d'estime de, de moi. Et Fabien dit Je suis antoinette Ok, on écoute. Cool. Euh, nouveau sujet Savoir dire non pour un prochain webinaire. Yes, yes, yes, yes. Euh, Feuille blanche. Euh, Fabien, ça, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Euh, Bruno. De mon côté, le travail sur mon site web m'a permis de clarifier mes convictions. Offre de ce que je fais ou fais pas. Exact. Voilà le, le fait, c'est un super boulot. Euh, et vous n'êtes même pas obligé de le publier derrière. Très clair pour Antoine. Cool Comment se préparer en solo face à sa feuille face à... Ah ça y est, j'ai pigé. Euh, ok, ok, ok, ok, feuille blanche. Ben, réutilise, utilise, euh, utilise les, les, les, les principes que j'ai proposés, euh, euh, Fabien. C'est-à-dire, euh, qui sont les partenaires, qu'est-ce qu'on va faire ensemble Qu'est-ce que sera le résultat, l'aboutissement du processus Parce qu'un un, un, un accompagnement, c'est forcément sur un processus. Quel sera le résultat d'aboutissement Ça, je l'ai dit. Comment est-ce qu'on saura qu'on a atteint cet objectif Et en quoi ce sera bénéfique pour le client et pour moi Il faut que tous les deux, nous ayons quelque chose à y gagner et qu'on soit clair sur ce qu'on va avoir à y gagner. C'est ça les cinq euh, critères pour un contrat efficace. Bon. Il y a d'autres, euh, je pourrais vous apporter d'autres choses sur un contrat. mais voilà les questions auxquelles je vous propose de répondre avant d'aller en, en en acte de vente. OK Cool. Repositionne et met les compétences au cours du processus. Yes, yes, super clair. Merci pour ce temps passé et cet échange big up. OK. Alors, euh, je vous rappelle ma demande, puisque euh, apparemment, il y en a certains qui ont apprécié cette demi-heure. Envoyez-moi des sujets. J'ai vu qu'il y en a certains qui ont commencé à... à, à euh, euh, à me proposer des choses. Euh, Nérine me dit, euh, j'ai euh, beaucoup de mal à finaliser mon site internet. Euh, probablement que un bon conseil pour te débloquer c'est de te dire finalement c'est pas si essentiel que ça, il y a moyen de vendre sans le site internet. Okay et puis dis toi aussi que euh, euh, le plus important c'est pas de faire parfait, publie un truc et tu reviendras après. Envoie, vas-y, démarre. Euh, et puis vraiment donc les deux choses. Euh, « À la recherche d'un emploi, j'aimerais savoir comment vendre mes compétences à l'écrit. »« Yes, je pense savoir le faire. »« Il faudrait d'abord être contacté pour un entretien. » Exact. exact. Euh, ben le, le Voilà un bon sujet que je vais pouvoir euh, bosser. Donc, continuez à envoyer des sujets dans le chat et après par mail. Euh, et euh, n'oubliez pas, pour ceux qui vont m'envoyer des mails aussi, de me dire « Est-ce qu'on reste sur un rythme hebdo »« Est-ce qu'on reste sur euh, de, toutes les deux semaines ?» Bon, ben voilà, François, j'ai eu l'impression qu'il y a d'autres personnes qui m'ont proposé tous les 15 jours. À vous de voir. Vous me dites ça. Euh, que peut-on me souhaiter pour 2021 Bof, de continuer à bosser avec vous. J'adore. <rire> Donc, je vous souhaite euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de joie, d'enthousiasme et de lucidité sur 2021. Et euh, envoyez-moi euh, vos demandes. Et juste là, tiens, il nous reste une minute. Postez-moi euh, avec quoi vous partez. Voilà, la chose que vous avez euh, euh, retenue aujourd'hui. Le truc avec lequel vous partez qui fait que ben voilà ça valait le coup de euh, euh, passer une demi-heure ensemble. De l'enthousiasme, de la joie, débloquée Estime versus confiance, yes Oh, c'est bon ça ah, puis, En fait, avec ça, moi, je me donne des piles pour la prochaine fois. Hein. Tous les 15 jours, yes Différence entre estime de soi, rédaction du contrat avec soi-même, c'est pas mal. Yes, les cinq conditions, yes Ça va avoir mes compétences et pas me vendre. Oui, Mayra, bien sûr Je vaux 100%. Yes, comme nous tous Confiance, yes, établir contrat avec soi-même pour contrat avec les autres. Exact. Euh, ok pour Julien, ouais, plus de clarté. Se lancer, oui, oui, oui, oui. Se lancer, euh, je te propose de remplacer par démarrer. Se lancer, il y a un côté dans le vide, ça fout les jetons. »« Donc démarre, et puis évidemment, tu feras de mieux en mieux, bien sûr. Ne pas chercher la perfection, parce qu'elle est inatteignable. Il faut juste faire bien et mieux le coup d'après. Voilà. Tous les 15 jours, jeunes gens, magnifique, profitez bien. À tout bientôt et merci, merci, merci d'avoir été là aujourd'hui. Hasta luego.